Ça c'est une jolie petite école qui se trouve juste derrière notre résidence qui est là au fond. Il fait pas trop chaud. Franchement ça va, il y a du vent. Bon, il est 9h 9h30 là. Il commence à faire chaud vers 11h. Les limitations de circulation sont quand même plus fortes ici qu'en que, qu Belgique, par exemple. Voilà, on arrive au, au centre commercial. Forcément, tout est fermé, sauf le magasin d'alimentation. Donc là, le môle est complètement fermé. Voilà, le magasin d'alimentation On va se ravitailler il y a déjà la file. La file d'attente. Bon là, à mon avis, on va attendre... Une grosse demi-heure. Bon là, on doit faire le tour ici, et puis hop, jusque là au bout. Mais bon, ça va, par rapport à l'autre fois, c'est un peu moins long quand même. Là, on en a pour une grosse demi-heure, je pense, non. Tous les restaurants sont fermés, sauf ceux qui font la liaison à domicile, mais il n'y en a pas mal. Non, ça va quel look. C'est le look confinement. A few moments later. On y est presque. Non. On a du quoi, une demi-heure A few minutes later. Et là on arrive au marketplace. Je pense qu'il limite l'entrée à 50 personnes, je pense. Chaque fois, ou 100. Obligation de porter le masque dans le magasin. Il y a une suite prioritaire pour les personnes âgées euh, si tu peux. Voilà on est entré dans le magasin après une grosse demi-heure d'attente Noël nettoie le caddie Là, tu fais le plein vitamine pour... Euh... Ah, là. <rire> fais... oui, on va faire la file également. Bon, on fait la file tout le temps en fait. On trouve quand même des produits français, hein. Casino. Bon, Le prix, euh, c'est pas donné. Hein. Noël, qu'est-ce que en penses On avance quand même pas des masses. Hein. Les caisses aux Philippines, c'est particulier. Hein. C'est pas les clients qui mettent les affaires dans les sacs, c'est les caissières qui mettent les affaires dans les sacs. Donc ça prend un temps de dingue. On avance. On avance, on avance. Ouais. Je vous parlais de l'influence américaine dans la nourriture ici. Ben voilà, vous avez un bon exemple un rayon entier de nuggets. Et puis juste après, toutes les glaces, glace, hot dog, soda. <rire> Et puis pour les petites courses, et là on va vous montrer un autre petit magasin, et celui-là il nous sauve énormément. C'est un petit, une petite épicerie qui se trouve tout à fait en bas de, de la résidence, donc dans les caves, enfin dans le parking plutôt. Euh, et là on a accès à des produits de base, mais ça nous aide vraiment, parce que quand on a besoin d'un truc, on n'est pas obligé de se retaper les 25 minutes de marche jusqu'au mall. On peut aller dans la petite épicerie acheter 2-3 trucs, donc ça dépanne vraiment bien. On va vous montrer le petit magasin qui nous sauve la vie épicerie. On va acheter ici bah, l'essentiel euh, de ce qu'on a besoin, sinon on va faire les grosses courses ailleurs, mais sinon pour euh, les petites courses c'est parfait. musique, non <laughs> On lave les sachets pour tourner à para sa at hindi ako magsisisi sa iyo hindi mo na ginawa ko hindi hindi hindi hindi hindi hindi ikaw sa kuluwasalang niyo para saktan ka <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> to build a trillion euro emergency fund to help member states recover from Très lyrique, hein. Sinon, on cuisine beaucoup. Noël fait pas mal de bons petits plats euh, ici. et j'essaye aussi, moi, d'en de, faire. Et je vais vous montrer, euh, pff, voilà, pour, euh, pour rigoler, une petite recette que je faisais déjà en Belgique mais que je continue à faire ici. Euh, C'est une recette, vous allez voir, assez simple. C'est des, des pâtes euh, brocoli anchois choix. Il euh, n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et vous faites un repas vraiment bon. A few moments later, well, I gave you all my love, and I gave you all my trust, and I gave you everything that you need, but you're all. Alors le travail, forcément, tout est à, à l'arrêt. Noël a dû stopper ses activités puisqu'il avait déjà commencé à pas mal travailler au mois de février. Voilà, tout est à l'arrêt. Euh, voilà, Notre projet est un petit peu en mode pause. On espère que ça va redémarrer assez vite. Euh, mais on reste positif. Je pense que tout le monde doit rester vraiment positif. Euh, C'est une crise. Une crise, elle a un début, elle a une fin. Donc, focus sur des choses positives. Pensez au futur. Pensez à vous. Pensez à vos familles. Pensez surtout à après. Il faut vraiment garder euh, une mentalité positive dans ces moments compliqués. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, C'est sur cette jolie image de Makati que je vous quitte. Et je vous retrouve bah, bientôt avec Noël pour un nouveau vlog doff Et j'espère un vlog déconfiné. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si elle vous plaît. Euh, comme ça vous serez au courant de nos nouvelles vidéos, vous vous abonnez, il y a la petite cloche, vous cliquez dessus, et comme ça dès qu'une nouvelle vidéo est postée, vous recevrez une notification qui vous dira que la vidéo est disponible. Voilà, les choses ne se passent peut-être pas comme on avait prévu au départ, mais voilà, le projet continue, euh, faites-le vivre, abonnez-vous également à notre compte Instagram que Noël est en train de, de refaire, donc vous étonnez pas, il n'y a plus de photos dessus, mais Noël est en train de le retravailler, également notre page Facebook. Mais François, ce vlog n'est pas over. We've got one more thing. On bouge d'appartement dans la même résidence, on va prendre un appartement au 20 e étage pour 4 mois, comme ça on prend une location un peu plus longue, on n'est plus en Airbnb, donc ça c'est une location classique je vais dire, on va devoir payer nos charges, etc. Mais bon, la situation sera plus facile, il y aura un balcon. On y sera beaucoup mieux et je pense qu'on va beaucoup mieux respirer là-bas que dans l'appartement actuel. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao